J'ai décidé de créer une intelligence artificielle qui va permettre d'accompagner toutes les personnes qui arrivent en France de l'étranger pour une raison ou une autre dans leur installation et leur intégration. Alors je m'appelle Nathanael, je suis un entrepreneur social qui travaille sur les questions de migration depuis maintenant 7 ans. Et, euh, et voilà, donc j'ai cofondé une première structure qui s'appelle Singa, qui travaille sur la mise en relation entre des personnes réfugiées qui ont fui persé la persécution persé dans leur pays et la société d'accueil et leur société d'accueil. Euh, et aujourd'hui, voilà, je suis en train de lancer un nouveau projet qui s'appelle Yehobi et qui va travailler sur tout ce qui est accès à l'information, aux services et aux produits pour les gens qui arrivent. Voilà. Donc aujourd'hui, mon initiative positive, c'est de faciliter l'installation et l'intégration de personnes qui arrivent en France. Euh, qui ne parlent pas forcément de langue, qui n'ont pas forcément de contacts locaux et euh, de leur permettre d'accéder à, à, tout, à toutes les informations, tous les services, tous les produits euh, qui va pouvoir euh, euh, voilà, leur permettre de se sentir à la maison en France. Je pense que c'est des petites choses mais aujourd'hui je suis sollicité pratiquement tous les jours euh, par des nouveaux arrivants euh, qui me contactent sur Facebook et qui me posent des questions par rapport à leur situation, par rapport à leur vie. Et c'est une vraie preuve de confiance, une vraie, vraie preuve d'humilité aussi, parce qu'il faut être à la hauteur. Et, et donc voilà, c'est donc vraiment de pouvoir être là et, et servir euh, enfin des gens qui en ont vraiment besoin. Je pense que j'ai toujours eu ce besoin d'être utile à la société. Je ressens ce besoin vraiment de, bah de ressentir que ce que je fais va, va influer d'une manière ou d'une autre sur le monde qui m'entoure. Et, euh, et je suis très ambitieux aussi par rapport à ça, donc, euh, donc des petits changements ça ne suffit souvent pas. Et, euh, et donc pour moi, voilà, c'est à la fois euh, cette, euh, cette volonté de changer, mais aussi ça me donne euh, le, le courage de continuer, d'aller faire plus et de, de développer de nouvelles choses. Un déclic de conscience que j'ai pu avoir, c'était euh, euh, quand j'ai passé plusieurs semaines dans un camp de réfugiés dans le nord de la Thaïlande euh, et que j'ai vu des policiers rentrer dans une maison euh, et sortir avec des choses sous les bras en, en maltraitant le père de la famille. Euh, et voilà, donc ce jour-là, je me suis rendu compte que euh, ces personnes avec qui j'avais passé plusieurs semaines et avec qui je m'étais identifié, euh, parce qu'on avait fait les mêmes choses, on avait eu les mêmes passions, on avait joué au foot, on avait fait plein de choses ensemble, euh, elles n'avaient pas le droit au traitement royal auquel moi j'avais le droit en tant que fils de Français. Et ça me paraissait totalement absurde. Et c'est ce qui m'a donné envie de me battre par la suite pour le droit des nouveaux arrivants dans les pays d'accueil. J'ai eu l'opportunité plusieurs fois dans ma vie de faire des boulots commerciaux qui ne me donnaient pas forcément une utilité sociale réelle. Et à chaque fois, je me suis ennuyé comme pas possible. Et être inconscient c'est euh, de ne pas savoir dans quoi on s'engage totalement. De ne pas trop réfléchir, euh, de partir sur les instincts, je pense que c'est sur la passion et sur l'instinct. Alors bien sûr, il faut quand même y aller avec un minimum de, de bagages mais il ne euh, faut pas trop non plus réfléchir, il ne faut pas trop longer la période de réflexion, parce qu'au bout d'un moment, on, on va entendre tout et n'importe quoi et on finit toujours par se dire, bon ben finalement, peut-être que ça ne vaut pas la peine. Euh, et, et donc il faut y aller, et, euh, et il faut y aller très tôt. Je recommande aussi d'y aller quand on est jeune euh, et qu'on n'a pas des familles, et des enfants, des trucs comme ça. Alors on peut le faire après, hein. ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire après, mais c'est quand même plus compliqué euh, parce qu'on a d'autres considérations en tête. Euh, et donc euh, plus on est jeune, euh, plus c'est facile, je pense, d'entamer de, des projets comme ça qui vont euh, s'accaparer de nous. Et... Parce que c'est un peu le problème, enfin un peu le problème, mais ce qui fait la beauté de ce type d'action, c'est que on se lance dans nos passions et du coup nos passions prennent le contrôle de nos vies et c'est difficile de, de gérer ça par la suite. C'est de se rendre compte des forces qu'il a euh, par rapport au monde qui l'entoure. Parce que très souvent, quand on est jeune, on nous... Rap, on nous, euh, on nous euh, on nous replonge dans notre jeunesse comme une barrière. On va te dire, mais non, mais euh, fais des études d'abord, et puis après tu verras, euh, tu, tu, tu fais d'abord une dizaine d'expériences professionnelles, et puis après tu verras ce que tu peux faire. Et rapidement, on peut se sentir, euh, on peut se sentir coupable d'avoir ces envies, et on, peut, euh, et on peut en effet écouter ces personnes qui nous disent euh, d'attendre. Et, euh, et moi je dis, euh, si tu as un instinct, si tu as un projet, une idée, qui te tient à cœur et qui a un vrai potentiel de changement, ben, il faut y aller, il ne faut pas écouter, et il faut vraiment se... se euh, se rendre compte qu'en fait on a tout un tas de choses que ce vieux monde qui nous dit qu'on peut rien faire euh, n'a pas. D'ailleurs, euh, je recommanderais à ces personnes de faire leur slide, euh, de faire passer leur slide avec un iPad euh, devant des personnes âgées et ils verront tout de suite que <rire> leur regard écarquillé est une preuve qu'on a des choses à apporter aussi dans, voilà, quand on va monter des projets innovants. Alors mon engagement, je dirais qu'il est né quand j'avais 14 ans. Euh, parce que euh, j'ai eu la chance de passer plusieurs semaines dans un camp de réfugiés dans le, dans le nord de la Thaïlande. Et donc à l'époque j'habitais en Thaïlande, j'étais euh, fils d'expat d'une certaine manière. Et euh, ça a été un peu un choc pour moi parce que ça a été la première fois que j'ai vu qu'en fait d'autres étrangers n'étaient pas aussi bien traités que moi. Et donc je me suis rendu compte qu'il y avait un, un déséquilibre dans notre manière d'accueillir les gens qui étaient euh, dans un pays et qui venaient de, de, de, de, de l'étranger. Euh, et souvent c'était des... Euh, l'argumentaire qui justifiait cette différence de traitement était absolument absurde. Euh, et donc, pour moi, ça a été cette injustice-là que j'ai constatée euh, dès un très jeune âge, euh, qui m'a donné envie de me battre euh, sur d'autres sujets par la suite. Euh. Je suis très ambitieux par rapport à ce que je veux avoir réalisé. Euh, je pense que ce que j'aimerais avoir réalisé, c'est euh, un, un, avoir pu être euh, à la source d'un écosystème, sur, dans, mon théma, dans ma thématique, hein, qui est l'accueil des, des nouveaux arrivants, euh, d'un écosystème de structures et d'organisations qui va être en mesure de challenger le système établi. C'est-à-dire euh, euh, des structures qui vont pouvoir travailler sur tout ce qui est euh, euh, communication, euh, des structures qui vont pouvoir travailler sur tout ce qui est médias, des structures qui vont pouvoir travailler sur euh, tout un tas d'autres sujets euh, en lien avec notre thématique, mais qui vont permettre un changement systémique. Parce qu'aujourd'hui, les changements systémiques ne viendront jamais par une seule structure. Euh, donc j'aimerais bien euh, être à la source euh, de tout un tas de structures qui vont, euh, qui vont bah, avoir un véritable impact euh, sur le, notre manière d'accueillir et sur notre manière de, de voir l'étranger. J'investirai énormément dans tout ce qui est R&D euh, et R&D social, donc R&D technologique et R&D social. Euh, Aujourd'hui je pense qu'on a un vrai besoin d'avoir une meilleure compréhension euh, du public avec lequel on travaille et en même temps d'avoir des outils qui euh, arrivent à, à suivre et à s'adapter à cette compréhension. Euh, donc euh, donc j'investis là-dedans. Et, euh, et je prends le temps euh, avant de lancer euh, le modèle économique. Parce que euh, quand on a de l'argent, on peut se permettre d'attendre. Mmh. Être engagé pour moi, c'est euh, avoir des actions. Euh, ça peut être, quelles euh, qu'elles qu soient d'ailleurs, des actions euh, plutôt courtes ou plutôt longues, euh, sur un thème qui nous tient à cœur. Et euh, avec un objectif euh, quand même de changement et de, de résultats derrière. Thank <laughs> you.